Je suis ravi d'avoir participé à cet événement, c'est vrai que euh, le fait de pouvoir euh, participer au mieux-être euh, des, des personnes touchées par, euh, par le cancer, c'est quelque chose qui me tient à cœur. le livre et du coup partager avec eux une journée autour de la nutrition, de leur donner des conseils, de répondre à leurs questions en lien avec les troubles qu'ils pouvaient avoir avec la maladie. Nous souhaitons être proches des patients. Et donc c'est pour ça qu'on a développé ce thème « Cancer et nutrition, mieux dans, dans mon assiette euh, ». On a besoin d'aller les rencontrer, de voir ce qu'ils ressentent vraiment. Et je crois que c'était exactement le, ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui. Ça a marché comme ça. Donc euh, oui, on est, personnellement, on est content de ce qui s'est passé aujourd'hui, de cette rencontre.